Oui, bonjour la famille, bonjour l'Europe, bonjour l'Afrique, bonjour l'Asie, bonjour tout le monde, mes chers abonnés, mes chers clients, reconnaissant. aujourd'hui, vous êtes encore en direct avec votre grand maître Marabout, l'unique qui connaît le secret du retour affectif, qui s'est fait le retour affectif, et vous je remercie encore mes, tous mes clients satisfaits, tous mes clients satisfaits, d'accord Et je suis là encore pour un autre rituel de retour affectif, le retour de votre bien-aimé, le retour de votre amour. Vos maris ou bien vos femmes qui demandent le divorce, avec ces rituels, avec le grand maître Marabout Aléon, je suis capable pour annuler cette divorce. Que ce soit vos problèmes, n'importe quel problème, je suis disponible pour vous. Pour commencer, je vais commencer avec un rituel. Est-ce que vous connaissez cet fruit C'est le coco. C'est le coco. D'accord D'accord, vous allez acheter le coco et enlever tout ce qui est l'eau. enlever l'eau là. Vous pouvez boire. D'accord. Ça peut aller. Vous voyez. D'accord. Euh, maintenant, pour commencer. Il y a deux différentes photos. Voici la femme. Voici la femme et l'homme. C'est l'homme qui veut se divorcer avec la femme. D'accord veut se divorcer avec la femme. Et commencer. Il y a plusieurs différents poudres. D'accord Pour le retour affectif, on ajoute un peu ce poudre-là. sur la photo de la femme d'accord vous, vous, vous voyez très bien vous avez vu c'est des différents poudres purifiés, préparés d'accord d'accord et ça, avec ce rituel, vous n'allez vous, vous jamais, jamais, jamais se divorcer. Jamais, jamais se divorcer. D'accord? Vous serez toujours unis avec votre mari, votre, et votre femme, jusqu'à l'éternité. Je suis le seul qui connaît le secret de retour affectif. Le secret de retour affectif. Ah. D'accord. Et ça, ça là, c'est le sable. C'est le sable. Et ça là, c'est le sable. Le sable de, de 41, 41 différents fétiches. 41 différents fétiches de toute l'Afrique. D'accord. 42 fétiches. Vous voyez La puissance. La puissance. D'accord ça là c'est le parfum d'attirance, de chance d'accord le retour affectif est très très puissant contactez uniquement votre maître Marabout allez sur le numéro plus 229 94 61 69 61 le plus en 229, 94, 61, 69, 61. Contactez-moi, je suis disponible pour vous aider. Que ça soit n'importe quel problème que vous avez. D'accord. Vous voyez. Maintenant, on prend la photo de l'homme et puis on ajoute ça. D'accord. On fait comme ça. Vous avez vu. Maintenant, il faut plier les deux ensemble. Il faut plier, il faut plier les deux ensemble, parce que il veut être uni, d'accord. Il faut plier les deux ensemble, d'accord. Il faut plier. Rien ne doit pas sortir dedans, d'accord. Il y a la puissance, ici. Maintenant, une fois plié comme ça, on met ça dedans. D'accord? On met ça dedans. On met ça dedans. Et puis, on ajoute encore les ça des, des, des 41 fétiches de l'Afrique. Ça, c'est des, des différents poudres d'amour, différents types. D'accord. Le grand maître a est disponible. Que ce soit le désenvoûtement, envoûtement, le sens, n'importe quel travaux, je suis là pour vous aider. D'accord Pour vous aider. Maintenant, ça là, ça, c'est le miel, le miel, d'accord, pour attirer l'amour, pour amener l'amour, on ajoute le miel là-dedans. J'espère que vous voyez, on ajoute le miel dedans Très bien, on ajoute jusqu'à ce que ça peut remplir. Même un peu ça suffit d'accord maintenant il faut on va fermer le couvercle faut, faut fermer comme ça maintenant attacher attacher avec le tissu comme cela d'accord faut bien attacher il faut bien l'attacher, comme ça. Comme ça. Il faut bien les attacher comme ça. Une fois attaché comme ça, on en jette. On, on, on, on jette ça, on met ça au bord de la mer. Ce n'est pas, on ne jette pas ça dans la mer. On met ça, le rituel, on met ça au bord de la mer. Maintenant, la sirène des mers, la reine des mers, va prendre ça maintenant et commencer le travail et unir, et unir les deux ensemble jusqu'à l'éternité. Jusqu pour plus d'informations, contactez-moi toujours sur mon numéro WhatsApp. Je suis disponible pour vous aider.